Alors, bonsoir, mes, mes chers fils, mes amis, mes parents, tous ceux qui me suivent, c'est encore moi le Maître Marabou Barnabé Doji du Bénin, c'est vrai que je suis souvent absent de la face des caméras et des réseaux sociaux, et vous le savez pourquoi je vous présente mes excuses, c'est à cause de tous les travaux que nous avons, et je sais quand même qu'il faut que ces vidéos-là, je les fasse souvent parce que ça vous permet de voir et de comprendre avant de demander les services dont vous avez besoin. Mais vous devez m'excuser parce que c'est le temps qui fait que je ne les fais pas souvent. Mais si je suis là, euh, la chance c'est que chaque fois que vous me voyez, c'est qu'il y a un problème et je viens avec un nouveau problème. Et c'est effectivement ça. Si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à deux, deux situations dont on m'a fait pas souvent le mois passé, le mois de janvier qui est passé parce que c'est un mois à travers lequel et beaucoup de personnes demandent au sérieux, surtout pour les rituels d'argent et d'attirance clientèle et autres. Alors voilà les deux problèmes qu'il qu y avait eu. C'est des gens qui ont dit que souvent il y a des maîtres et marabouts soi-disant qui Font des rituels, ils immolent des animaux, ils tuent, mettent le sang sur les génies, mais que souvent dans mes vidéos, ils ne remarquent pas ça. Et dans la vidéo de mes confrères, les quelques vrais marabouts qu'il y a, vraiment ne connaît pas l'État, ils ne voient pas ça aussi, et ils se posent des questions. Alors, écoutez bien les explications, parce qu'il faut vous les expliquer, et vous allez comprendre. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, moi je ne suis pas un maître marabout qui a un cabinet. Moi j'ai un temple. J'ai un couvent parce que je suis un prêtre de Vaudon et en même temps, je suis une dignité de ma collectivité. Je suis une tête couronnée. Donc, j'ai un couvent. Vous comprenez. Tous les génies qu'il y a ici, que vous voyez, ce sont des génies réels et effectifs parce que ce sont ces génies-là. C'est à eux qu'on demande les services, tous les services que vous demandez, que ce soit les rituels d'argent la protection et tout, ce sont ces génies-là qui font le travail. Nous, être humains, ne pouvons rien faire. Mais il n'y a pas que ces génies-là. Vous comprenez, il n'y a pas que ceux-là. Ceux ce qui a ici, c'est ceux que vous pouvez voir. C'est pourquoi nous vous les montrons. Parce qu'il y a beaucoup de non-initiés qui regardent nos vidéos, il y a des femmes. Et je ne peux pas, par exemple, dire que la plupart des femmes qui regardent cette vidéo sont en train de faire de la ou pas. Or, tout ça, ce sont des choses sont nécessaires avant de venir dans le couvent donc si vous voulez les immolations pour ceux qui ont la chance qui sont déjà venus me voir ils savent que dans le couvent il y a beaucoup de génies les génies qui prennent qui mangent le sang des animaux tout ça il y a les génies pour lesquels il faut faire les immolations sont là donc comprenez très bien les génies qui sont ici ce sont les génies que vous pouvez voir ceux que vous ne pouvez pas voir parce que vous n'êtes pas initié, nous ne pouvons pas vous les montrer. Après initiation vous pouvez les voir. Et les génies sur lesquels on émole des animaux, tous les génies, ce n'est pas sur tous qu'on émole des animaux. Ceux sur lesquels on émole les animaux, vous les verrez au moment où potentiel si on en a besoin. Donc voilà l'explication, que les gens ne passent pas par ces petites ruses-là pour vous anerquer. La deuxième chose, c'est par rapport à ceux qui sont un peu sceptiques parce qu'ils disent est-ce que le portefeuille, est-ce que ça existe vraiment Et après, ils se disent qu'ils ne veulent pas quelque chose qui a des conséquences sur leur famille ou autre. Je vous le rassure encore, le portefeuille magique de moi, je vous propose, moi, maître d'Ori du Bénin, et mes confrères, est sans conséquences sur vos famille, sur vos affaires, parce qu'il n'y a pas de sacrifice humain qui entre en jeu. Si la nature horreur du vide, et la nature est, est rigueur et égalité. Avant qu'un sacrifice, un travail ne demande un sacrifice humain, avant qu'on ne fasse un sacrifice humain pour un travail, alors c'est pour ce travail-là seulement qu'il va falloir donner, payer le tribut d'un sacrifice humain. Je ne sais pas si vous avez compris. Si par exemple, pour faire un travail, on a besoin d'un sacrifice humain, alors on retourne le ce, ce travail-là va demander aussi un sacrifice humain. Mais s'il n'y a pas de sacrifice humain qui entre dans le travail, pourquoi en retour, il y aura une conséquence qui va conduire à un sacrifice humain? Donc, le portefeuille que mes, mes confrères et moi, nous vous proposons, les quelques vrais marabouts qui restent vrais, ce travail n'a pas besoin de sacrifice humain parce qu'il n'y a que des éléments, des ingrédients naturels qui entre dans la confession de ce portefeuille là donc ceux qui craignent ça il n'y a pas de problème voilà je vous rassure pour ce portefeuille il n'y a pas de conséquence sur vous vos familles parce qu'il n'y a pas de sacrifice humain qui entre dedans Mais si vous avez besoin de travail avec sacrifice humain rabattez-vous surtout sur les gens du Nigeria, les marabouts là-bas et vous les aurez ici nous ne sommes pas dans cette histoire là alors je vais profiter et vous faire une démonstration du portefeuille magique parce que je sais que c'est ce que vous attendez très souvent. Donc voilà, le portefeuille. Il y en a qui disent que le portefeuille ne produit pas de l'argent qui raconte ce qu'ils veulent. Parce que c'est une enveloppe que les génies reconnaissent et qui vont voler de l'argent dans les différents points où on regroupe de l'argent pour pouvoir remplir ce portefeuille-là pour faire votre bonheur. Est-ce que vous me suivez très bien Voilà comment ça se passe. Et si nous couvrons le portefeuille à certains moments, c'est pour que les génies puissent faire leur travail parce qu'il y a des choses spirituelles que vous ne pouvez pas voir. Dès que vous aurez ce portefeuille en votre possession, même si vous le suivez 24 heures sur 24, je vous assure que vous ne verrez jamais à quel moment les génies viennent déposer l'argent dedans parce que c'est quelque chose qui se passe dans la spiritualité. Il y aura forcément un moment d'inattention que vous aurez et c'est à ce moment-là que le travail va se faire. Donc, suivez-moi très attentivement. Ce portefeuille-là, il est vide, n'est-ce pas? Et il n'y a rien dedans. Mais devant vous, ce portefeuille va produire une somme de 1,5 million. Suivez-moi très attentivement. Et je vous, le, je vous demande, abonnez-vous aux vidéos que je fais. Ça va vous permettre de ne plus rater ce qui reste. Et ça va aider vos frères aussi. Parce que c'est très important. Je ne reviendrai regardez Suivez-moi très attentivement. Il faut que vous voyez très bien à l'intérieur. Ne pensez pas qu'il y a eu quelque chose. Vous voyez. Voilà. Donc, je dépose le portefeuille là. Voilà. Donc, très souvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on a fait des Si zéros. Suivez très attentivement, vous verrez comment le travail se passe. Suivez-moi très attentivement. Et pour tous ceux qui, quand ils nous contactent, ils trouvent on n'est pas présent, ce n'est pas cela. C'est les travaux qui sont beaucoup sinon. nous. Quand nous aurons le temps, nous allons venir et nous allons vous répondre. Donc, quand ils on va aller les et vous allez voir comment les choses vont se passer. Pas voilà. Donc, comme je le disais, vous avez d'abord mon numéro un peu partout sur les lieux. C'est le maître Marabout benabé Dolly du Bénin. Je suis au plus de 129, 53, 24, 94, 25. Donc, prenez très garde. Et je ne reviendrai plus sur l'histoire du cadre d'identité et tout, parce que je sais que les quelques-uns qui appliquent nos conseils et trouvent déjà satisfaction. Et grâce à eux, beaucoup de ces faux marabouts sont en train de se faire naquer. Donc, euh, suivez-moi très attentivement. Nous allons invoquer les génies encore. Et voici le travail déjà été ici. Et je vous n'excuse que si après, c'est parce que là, vous ne trouvez pas de l'argent du vent, c'est moi, de tous les nom que vous voudrez. Mais si vous trouvez, alors vous savez que vous devez vous tourner. C'est le grand mec, parabo, parabo, d'oril, du nom. Et je suis au plus que de neuf, 53, 24, 94, 25. Je le l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, voilà donc euh, très souvent il y a des gens qui font de mauvais commentaires dans nos vidéos ça moi je n'y réponds pas mais ce que vous, vous pouvez faire pour pouvoir nous aider c'est vous abonner, vous comprenez, vous abonner, aimer les vidéos, les partager pour pouvoir nous aider et aider vos frères, vous aider vous aussi. Alors, nous allons découvrir le portefeuille et voir si le travail a été fait. Voilà le portefeuille. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà sont des billets de banque vous pouvez voir avec le numéro c'est un portefeuille qui a produit une somme de 1 million 500 mille. vous savez qu'il faut contacter si vous voulez avoir la satisfaction c'est le grand maître Marabou, dans la santé, je suis au plus 229 53 24 94 25 vous savez qu'il faut contacter si vous voulez la satisfaction prenez garde Demandez et exigez toujours la pièce d'identité des marabouts et ne vous fiez plus à ces histoires parce que j'entends aussi ça d'attestation ou bien quelque chose. Aucun marabout ne décore son temple avec attestation. Ces choses-là restent dans le salon. Vous avez compris? Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.